Ah, hum, mmh. Qu'est-ce que. Et là, on est où là? Voilà, là donc... On est dans un truc. Quel truc? De quoi ah, tu parles? De... de quoi tu veux dire justement mais... d'un truc? Dans la. Oui, non. C'est important portail, je crois. Mmh. Oui, je le vois. Mais. Euh... Quel genre de passage tire de nous? Ouais. Eh, hey, je me sens entendu. Ah, il y a des oreilles, hey Pourquoi tu dis que j'ai pas d'oreilles toi Eh, hey, attends, mais où Tu prends pour qui, ça Bim, Bibi bim. Oh bah ouais, je suis dans un fond. Mais pourquoi euh, notre maison est verte en fait Mais ça c'est notre plateau de tournage pour faire des vidéos, euh, faire des films. Ah ouais bah il faut lire euh, plus souvent. Pourquoi tu l'as pas dit de... depuis le début toi C'est pour faire des films. Mais, mais tu m'as pas écouté. Quand est-ce que tu m'as.. N'importe quoi. Non d'ailleurs. Euh... J'ai plus genre, envie de faire ce truc bien, du coup on va faire une incrustation aujourd'hui. On va le mettre où incrustation, on va le mettre sur YouTube. <rire> c'est quoi, quoi On va mettre quoi comme décor du coup Ah ça, je sais pas, c'est. toi le truc qui décide pour le. Te... le décor, c'est toi qui décide. C'est pas nous. Mmh. Pourquoi t'arrêtes de me frapper les gars Ouais est-ce que je le frappe encore Oui Ok, bon, les gars, ils ont parlé, ils ont dit, vas-y, frappe-le frappe encore, j'en ai marre de lui. Non, mais arrête, arrête non, non, mais, pardon, mec Ah, oh, ça je... Ok. Mais tu pas non plus, non, mais t'inquiète, je pas te tuer. fermier, il n'y a pas de fermier. Si, c'est un fermier, hein. non Non, je suis pas un fermier. Des... Tu fous dans mon de gueule Ah, bon, ok, ok, ok, je suis un fermier il y a pas que moi qui m'en. bref, on est dans un une crasse un OK, t'as compris Non, on n'a pas vraiment mais c'est vrai. Encore Stéphane frère. bon moi c'est moi qui vais choisir le décor. Je sais quel décor je vais choisir. Ah non, non. Ah si, c'est moi qui ai choisi. tu vraiment, nous dire un truc bizarre Vas-y, de C'est quoi le Non, je vous dis rien mais je vais juste dire que... Je vais dire que c'est moi qui choisis le décor. Non c'est nous qu'on l'a dit... Euh, toi arrête de, de dire des trucs où je te bute. Eh oh, je t'ai dit quoi euh, dit, dit, ouais, ouais, ouais. Bref, Je Bref, choisis un décor et vous allez voir de quoi vous en pensez, le, du décor. Ah ouais, est sûr. Euh, ouais mmh, il est pas mal. Il est pas mal, ouais. Euh, non, hum. je suis pas d'accord, c'est la vie. Ah, si, t'as raison, oui, il est beau ton décor. Hum. On constate sur ce décor, mais non, on vole. Mais non, c'est pas ce décor-là. Ah, ok, c'est celui-là. Regardez. Ok, bon bah, putain, mon gars. Je suis pas ton gars. Hein. Arrête, tu vas me tuer. Mais non. Nous, on est à en tout cas. Bon, voilà, cette agressation. vert verre est terminé. Rentrez chez vous. Oh, non si. Ok, bon, on y va.